Euh, parle meilleur de mon processeur Dark Game. Parce que mine de rien euh, Depuis 2016 Je l'ai C'est le seul truc qui a pas changé dans mon ordi C'est mon Proco Et il m'a permis de faire des... des millions de vues sur Youtube Ok Donc pas... parle mieux de mon Proco Y'a pas de qui Proco Ah vous savez je suis très émotif Transit intestinal Mais je le sais Dark game hein, C'est pas un secret hein, C'est le... le processeur Parce que niveau RAM euh, Car graphique euh, C'est au... au plus bas euh... Mais il continue de bugger Warzone tu vois Mais ça c'est parce que leur jeu est pas optimisé hein. Y'a pas de secret hein. Arrêtez de vous aller la face ah, Sex machine pas, moi, Le B23R Juste pour la nostalgie Oh là là Ça c'est Black Ops 2 mon pote Ça c'est Black Ops 2 mec Mets-toi à genoux quand je te parle ah J'ai fait le con Je voulais faire le con Bah j'ai réussi du coup C'est bien Et vous savez que c'est un vrai record personnel ce que je viens de faire Je suis jamais mort euh, aussitôt ah Ça commence, commence. Oh tramponnez vous On y va hey Brésil de 0 Déjà de 0 là En 26 minutes <rire> Ah non j'aurais dû miser plus gros quand même De toute façon les gars C'est pas une émission cool. Eh Mais t'es un fils de Voilà Je comprends pas pourquoi j'ai pas plus d'abonnés Regardez le skill du, De votre streamer Franchement Qui peut vous proposer ça Je ne sais pas Je ne sais pas Regardez y'a Soap, mon héros Soap Ne meurs pas une deuxième fois Je suis fan de toi Soop, Soapaleng, je te kiffe attends, attends, attends, attends, regarde, regarde ce que je leur prépare mon pote. Nope Oh merde. Premier réflexe, quick revive. Eh on va faire manche sans moi je vous le dis. On va faire sans manche. Et vous savez pourquoi Parce qu'il fait chaud Alors on met les sans manches non non vous êtes pas correct hein Vous êtes pas correct avec Wam hein. Et je parle pas de Wam euh, last Christmas You gave me my heart To save me for AAAAAH In the dark of the night she got danger on her mind She's a mean that a baby Je suis tendu comme une crampe Tendu tendu Natacha Tendu comme hier soir Vache NON, non j'ai chier dans la colle c'est la Paris Games Week Ok, ça devient sympa, là Alors, les potes, sucez-moi Ah non, je vais faire une Norman. Mais c'est bien, au moins, ça permet de... Tu veux gonfler mon Vivi là on non, non, t'es pas net. C'est un Rico. Il a oh, cool oh, Jackson. Oh, oh, oh, oh. Et quoi comme arme, lui pour me tuer si vite Putain, on a la même arme. Ah, mais moi j'ai pas de, de talent. <rire> ah, oh, il dort. Oh, c'est trop mignon, Franklin. Il dort. C'est trop bizarre. Oh, c'est trop choupette. Et Regardez comment réveiller Franklin. Ah. Oh. C'est le din, c'est le din Ah C'est et mmh. <tous> Allez on tarasse hein Hop désinstaller, désinstaller. hop nique ta mère la grosse Arrête Arrête Pardon excusez moi je suis énervé voilà hop ça c'est fini Ça c'est fait c'est pesé c'est emballé plus de... plus de warzone